C'est une révolution industrielle inversée, qui va nous appauvrir plutôt que nous enrichir. C'est une révolution qui va nous enlever de la liberté plutôt que de nous en apporter. C'est une révolution à l'envers qui est en train de se passer. L'électricité, c'est une révolution à l'envers. Tiens, je viens de trouver le titre de ma vidéo. <rire> Emmanuel Macron a déclaré hier qu'il retirait la France du traité sur la charte de l'énergie. Ok. <rire> s'en fout, hein comme son nom l'indique, c'était un traité obscur auquel personne ne comprenait rien, qui servait à rien, qui était totalement obsolète et dont tout le monde est en train de sortir de toute manière. Mais il a justifié cela euh, en expliquant que cela contribuait euh, à faire euh, de l'Europe euh, le premier continent 100% électrique. Et ça, c'est devenu l'objectif ultime du bon président Macron, faire de l'Europe le premier continent 100% électrique. Et ça, c'est d'une stupidité sans nom, euh, à bien des égards. Euh, alors tout d'abord, la première réaction peut être, pourrait être l'évidence, c'est-à-dire « bah oui, merci, on a compris ». Euh, que vous vouliez nous faire passer au tout électrique, euh, c'est bon, vous pouvez arrêter de nous taper sur la tête, euh, c'est rentré. Euh, et pourtant, euh, de le réentendre comme ça, moi ça m'a choqué. Euh, ça m'a choqué parce que euh, quand on travaille un tout petit peu sur les questions d'énergie, vous avez un consensus extrêmement large, et j'y adhère, <rire> c'est suffisamment rare pour être souligné, qui est que autant le 19e siècle fut le siècle du charbon, le 20e siècle fut le siècle du pétrole, Autant, le 21e siècle ne sera pas le siècle d'une seule source d'énergie. Et qui plus est, quand vous parlez d'électricité, vous pouvez difficilement comparer ça à du charbon et du pétrole, parce que vous êtes sur une énergie secondaire, vous n'êtes pas sur une source d'énergie primaire. J'y reviens. Et ce consensus, euh, bah, il est en plus assez simple à comprendre et à établir. C'est que, un, non seulement vous ne disposez pas aujourd'hui euh, d'une technologie... Euh, et euh, des techniques euh, et des technologies associées pour pouvoir permettre les gains euh, qu'ont permis euh, le charbon et le pétrole en leur temps, que ce soit en termes de déplacement ou euh, d'industrie ou de construction ou tout, tout ce qui peut faire marcher votre économie, vous n'avez pas cela euh, mais euh, alors, je rappelle pour tous ceux qui voudraient dire « mais on va te mettre tellement d'argent que ça va arriver, c'est l'argent magique où on va financer ça euh, ». Je vous rappelle qu'il se passe toujours quelques décennies euh, entre le moment où vous inventez quelque chose et le moment où euh, il se développe dans le grand, pu dans, dans, dans, dans le grand public. Donc aujourd'hui, on n'a aujourd pas ça. On n'a pas une source d'énergie euh, qui, qui puisse euh, être un temps soit peu comparable euh, au gain que proposait euh, le pétrole euh, et le charbon en leur temps, encore une fois, avec tout, euh, les, à, tout, toute la technologie qui allait avec. Éventuellement, peut-être que dans 50 ans, euh, on aura ITER et on aura réussi euh, la, la fusion nucléaire, et dans ces cas-là, on pourra parler d'une nouvelle révolution euh, énergétique qui s'accompagnera d'une révolution industrielle, mais on n'est pas dedans du tout. Encore une fois, là, on est à horizon 50 ans. C'est de ce genre de choses dont je parle. Ce n'est pas trois panneaux photovoltaïques et deux éoliennes euh, qui font une révolution énergétique. Euh, dans le sens traditionnel qui est un truc qui vous permet de démultiplier votre vitesse de, de, de déplacement, votre capacité de transport, euh, votre capacité de production, euh, on n'est absolument pas là-dedans. Cela étant dit, on n'en a pas non plus un besoin farouche, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les 19e et 20e siècles sont des siècles de très forte croissance démographique, et des, très fort, et, et, et, et des, et des siècles non seulement de croissance démographique, et d'équipement. Euh, C'est-à-dire qu'au 20e siècle, on a équiper euh, tout le monde d'une voiture. Au XXIe siècle, vous n'avez pas à équiper les gens de quoi que ce soit, vous avez éventuellement à les déséquiper euh, si euh, vous êtes un, un peu ayatolesque, euh, et vous n'avez pas euh, non plus euh, à aller plus vite, plus fort, plus loin, plus haut, euh, sauf éventuellement à vouloir aller sur Mars, euh, ou avoir à vouloir faire des, euh, des, des, des colonies sur la Lune, ce genre de choses. Pareil, ça c'est horizon un siècle. Euh... Et donc tout ça pour dire que donc, vous n'avez pas de source d'énergie qui puisse euh, se faire ça, et que deuxièmement, ben, vu les enjeux et les défis qui sont devant nous, et qui sont encore une fois radicalement différents des enjeux des 19e et 20e siècles, qui sont des siècles de très forte croissance euh, démographique, euh, alors que nous on est, dans, plutôt, on, est en train, dans, on est dans un siècle de décroissance démographique, et, et c'est pas du tout la même chose. Euh, et encore une fois, aujourd'hui on est dans des sociétés qui sont équipées, euh, et donc les enjeux ne sont pas d'équiper des populations qui grandissent, mais plutôt de gérer euh, l'obsolescence de populations qui vieillissent. Ce pas les populations qui sont obsolètes, c'est les équipements. Ne <rire> me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Désolé. Euh, et donc tout le monde est d'accord pour dire que pour ces objectifs-là, vous avez besoin d'un mix énergétique, énergétique. Parce que vous avez besoin d'optimiser toutes les sources d'énergie qui sont à votre disposition en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients. Euh, vous pouvez pas vous passer encore euh, de thermique, parce que si vous faites ça, euh, vous, vous produisez un effondrement. Euh, Là-dessus, là moi, je suis tout à fait en ligne avec Jean Covici. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un moment il faut faire très attention aux objectifs euh, qu que l'on poursuit parce qu'à force de poursuivre un, un objectif, on finit par arriver à l'opposé de là où on voulait aller. Et, et, et je vous savais, je le répète parce que je, je, ça, le, le, à mon avis, euh, plus on va dans cette logique euh, de, de, de politique climatique euh, d'ayatollah énergétique, plus euh, on prend l'assurance d'aller creuser des puits de gaz de schiste en Ile-de-France dans les 5 ou 10 ans. Je suis très sérieux quand je dis ça. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, quand vous, vous, vous arrivez, euh, vous tombez dans le précipice, euh, absolument tout ce qui tombe sous la main pour se rattraper aux branches euh, va, va être utilisé. Et donc, euh, quand on sait que l'Allemagne euh, a une inflation euh, de ses de de, de productions euh, industrielles de 50%, qui est un truc qui n'a jamais été vu depuis 1945 et, et que euh, bah, l'industrie allemande est en cours d'effondrement parce que bah, non seulement vous pouvez pas vous, vous prendre dans les dents 50% d'inflation hein, de, des, des prix industriels mais c'est pas pareil dans le... si c'était pareil chez tout le monde alors ça serait tout le monde mais c est, c est ces gens-là doivent se retrouver en concurrence avec les Chinois, avec tous euh, les autres pays qui eux ont accès à l'énergie à un bon prix. C'est-à-dire qu'on est tout seul dans cette barque-là. Hein. Euh, donc, on ne peut pas se passer du thermique, vous ne pouvez pas compenser avec euh, de, des renouvelables. Euh, vous pouvez pas. Enfin, vous pouvez, Quand vous réfléchissez 4 secondes, vous vous rendez compte que euh, vous ne pouvez pas faire autrement que euh, d'optimiser toutes vos sources d'énergie possibles et euh, de faire des choses de manière extrêmement prudente. Euh, parce que bah, euh, vous baissez euh, votre consommation euh, de gaz euh, et euh, de pétrole de manière forcée, bah, qu'est-ce qui se passe en Europe C'est que vous vous mettez à brûler du charbon. Génial, les gars. C'est Jamie Damon, <rire> le PDG de, de, de, de JP Morgan, qui l'a rappelé il n'y a pas longtemps en disant euh, « C'est génial euh, d'avoir euh, des prix euh, du pétrole et du gaz euh, qui explosent, euh, sauf que résultat, qu'est-ce qui se passe On se met à brûler du charbon. » Euh, le, ce qui est un truc intéressant d'ailleurs, c'est quand vous avez le PDG d'une grande banque américaine qui vient, euh, vous dire, euh, qui vient faire un énorme doigt d'honneur euh, au, au, au gentil consensus climatique Il euh, y a probablement euh, à, à Wall Street euh, quelques petites crispations en ce moment euh, Je pense qu'il y a des petites guerres larvées Content. Mais bref, donc vous avez euh, ce, ce truc qui est que euh, faire de euh, l'Europe le premier continent 100% électrique, déjà, est une absurdité. Mais vraiment une absurdité, euh, pas possible. Que vous ne pouvez pas y arriver, et quand bien même vous y arriverez, euh, les effets délétères seraient absolument monstrueux. C'est comme l'Allemagne qui aujourd'hui fait son électricité, encore une fois, au charbon et au lignite. C'est-à-dire que plus ils ont voulu euh, faire euh, de, de renouvelables, plus ils se sont mis à consommer de charbon. Bon, bah, euh, parce qu'ils ont fermé leur nucléaire aussi. Mais donc, Emmanuel Macron qui vient vous expliquer, ça, donc ça c'est mon premier point, c'était, vous ne pouvez pas raisonner autrement qu'en mix énergétique, vous n'avez pas le choix. Donc 100% électrique, on arrive au deuxième point, on fait oui, mais alors 100% électrique, vous n'êtes pas sur une énergie primaire. Euh, vous, le, votre électricité, vous pouvez très bien la créer à partir de charbon, à partir de vent, euh, à partir de gaz, à partir de ce que vous voulez. Donc à la limite, c'est parce que vous parlez d'électricité, que vous ne parlez pas de mix énergétique. Et là, c'est là où pour moi, quand j'entends Emmanuel Macron dire « on va faire du 100% électrique euh, », j'entends une grosse arnaque, parce que bien évidemment, si s'il vous donnait euh, d'autres sources d'énergie, on pourrait dire « bah oui, mais euh, du gaz, on n'en a pas, euh, du nucléaire, il bah, fallait peut-être pas euh, continuer d'effondrer notre filière depuis cinq ans, mon coco euh, ». Et euh, tiens, je, juste petite parenthèse, euh, Idriss Aberkan a sorti une vidéo assez rigolote dans laquelle il explique que euh, on pourrait produire plus de gaz que la Russie. Euh, avec euh, du biogaz issu d'algues. Euh, et est assez, elle est assez drôle, sa vidéo, parce qu'il euh, vient taper sur la France en, en disant qu'on n'a pas de plan euh, pour euh, cette technologie extraordinaire, qu'on euh, ne subventionne pas. Enfin, il dit pas, je ne pense pas qu'il est subventionné, mais qu'on n'est on pas en train de faire une grosse planification pour pouvoir euh, développer euh, cette source extraordinaire. Hein, et, et de deux, alors qu'on pourrait remplacer euh, tout le gaz russe euh, avec un plan euh, structurel de long terme. Euh, on pourrait se passer de, en gros des hydrocarbures. Euh, alors, c'est marrant, ce truc, je fais deux minutes, parce que je sais qu'il est énormément suivi, euh, c'est joyeusement débile, ce qu'il raconte, parce que, un, euh, les, les biogaz, euh, de manière générale, sont massivement subventionnés en France et en Europe depuis dix 10, euh, 10 ans, euh, et même vingt ans, mais un peu moins, mais depuis dix ans, l'énergie par la biomasse euh, est massivement subventionnée, euh, que euh, on est arrivé au bout de ce qui était possible euh, avec tout ce qui était euh, les les, les, tout ce qui était biogaz et biofuel euh, à partir euh, de, de colza ou d'éthanol, tout ce qu'on appelait les, les, les premières générations de biocarburants, euh, on arrive au bout du truc parce qu'on arrive au stade où ça se met à, à peser des problèmes au niveau de l'alimentation, et ça, ça pose plein de problèmes. Les, les, les, les biocarburants euh, sur Terre, que, que vous faites ça sur de la forêt ou des champs, ou quoi que vous voulez, ça ne marche pas. Ça, simplement, ça ne marche pas structurellement, et du coup, ça fait une, bien dix ans qu'ils travaillent aux troisième génération de biocarburants dans lesquels les algues ont une place extrêmement importante. Donc c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de plan, ce n'est pas subventionné. Non, ils sont là, donc l'Union européenne a subventionné énormément de travaux de recherche, de développement, des usines test, tout ça. Le problème essentiel de, de, de, de, de, de la production d'énergie de, de biogaz à partir d'algues, c'est que euh, ça a un rendement énergétique négatif. C'est-à-dire que vous avez besoin de consommer plus d'énergie que vous n'en créez. Parce qu'en gros, ce que vous voulez faire, c'est vous voulez décomposer l'algue à vitesse grand V, et euh, vous avez plusieurs manières de faire ça, soit en digérant les algues, soit euh, en les... En, en tout cas, dans tous les cas, il faut les chauffer. Et là, Il y a des gars qui ont sorti un procédé euh, en Suisse assez intéressant euh, pour, euh, pour, euh, pour produire du biogaz à partir d'algues en une heure, donc ça va très vite. Mais euh, vous chauffez vos algues à 400 degrés et vous avez euh, une réaction euh, qui, encore une fois, euh, a, euh, euh, dépense plus d'énergie qu'elle n'en produit. Alors, ils ne le disent pas comme ça, bien évidemment. C'est-à-dire que vous, vous lisez le papier, on vous dit « Ah oui, pour le moment, euh, ça coûte 7 fois plus cher que le gaz normal. Euh, » Alors, maintenant, on est à, à, à beaucoup moins avec l'envolée des prix du gaz. Euh, mais... Euh, non, ce qu'ils vous dit pas, c'est-à-dire qu'on s'en fout du prix d'une certaine manière, parce que euh, ce qu'ils vous disent pas, c'est que c'est cette fois plus cher. Pourquoi Parce qu'on doit dépenser plus d'énergie qu'on en produit. Et ça, euh, c'est un problème, peut-être qu'on le résoudra un jour, mais aujourd'hui, il est très très très très loin d'être résolu, et il est probable qu'on soit dans une impasse. Euh, sans compter tout un tas d'autres problèmes que vous risquez de découvrir au moment où vous allez faire le passage à l'échelle. Donc, pardon, je ferme cette, euh, euh, cette parenthèse euh, sur la vidéo d'Idriss Aberkan, euh, parce que c'est toujours euh, très intelligemment dit, mais alors là, sur ce coup-là, c'est une connerie absolument sont ça aussi. Euh, c est, c est sur, les deux, sur les deux tableaux, un, c'est faux de dire que vous, les, les puissances publiques ne se sont pas occupées de cette technologie, ça a été sur-subventionné depuis dix ans, et deuxièmement, c'est faux de dire que vous pourriez... Enfin, non, c'est pas faux de dire que vous pourriez euh, produire... C'est ça, c'est ça qui est terrible chez berkan C'est-à-dire qu'il dit qu'on pourrait produire autant euh, de, de gaz que la Russie. Oui, c'est vrai, mais en en dépensant encore davantage. Donc c'est faux. Bref, donc, je, je ferme cette parenthèse-là, euh, et vous avez, donc, sur, sur ce côté tout électrique, vous avez un côté un peu magique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va passer au tout électrique, et puis l'électricité, elle va se faire toute seule. Euh, elle va se faire, et il euh, y a un côté, euh, on, on oublie derrière que pour avoir de l'électricité, bah, soit effectivement vous brûlez du lignite. Aujourd'hui, une Tesla allemande, elle marche beaucoup au charbon, en tout cas dans la Roure, dans, dans toute l'Allemagne. La, la, toute toute la partie rhénane de l'Allemagne, une Tesla, ça marche au charbon, les gars. Donc, euh, vous voulez faire de, de, de, de l'Europe le premier continent électrique, si c'est que pour vos bagnoles roule au charbon, euh, génial, quoi. Euh, donc, le, le, le fait de vouloir dire « on va faire le, le continent 100% électrique euh, », derrière, vous masquez une réalité qui peut être totalement contre-productive. Donc il y, y a quelque chose d'un peu obscène euh, à, à vouloir euh, traiter l'électrique comme si c'était une source d'énergie, euh, alors que non, pas du tout. Euh, et d'autant plus que, euh, mais c'est ok. Donc as ce grand plan, Manu, de vouloir faire de l'Union européenne le euh, premier continent 100% électrique. C'est pas le tien d'ailleurs. Tu t'étais juste en train de monter dans le train en retard. Mais on l'a déjà raté ce truc. On l'a déjà complètement raté. Donc, déjà, pendant, ton premier mandat, euh, pendant son premier mandat, Macron a quand même. Bon, alors, il a fermé Fessenheim. Euh, généralement, quand on commence à dire ça, regardez, il n'aime pas le nucléaire, il a fermé Fessenheim. Oui, c'était une connerie de fermer Fessenheim, c'était pas du tout la pire des centrales nucléaires françaises. Euh, maintenant, non, c'est sûr que ça ne change pas l'équilibre nucléaire, euh, parce que c'était jamais qu'une centrale parmi beaucoup d'autres, euh, et que ce pas avec Fessenheim qu'on aurait été plus à l'aise. Euh, qu'on aurait été plus à l'aise cet hiver. En revanche, euh, c'est révélateur du fait qu'il a laissé tomber totalement le nucléaire sur son premier mandat, et que tout d'un coup, il se réveille, et tout d'un coup, il dit « Ah bah si, finalement, ça va être le nucléaire !» Et donc, il n'a absolument pas réfléchi euh, à sa production d'électricité. Il veut faire le premier continent électrique, mais avec quoi On n'en sait rien ah, peut-être du nucléaire, peut-être pas. Là, vous avez six, six réacteurs EPR qui doivent être discutés pour que. On, on... <coughs> qui doivent être mis à l'enquête. Six nouveaux EPR. Euh, on se rend compte qu'en fait, Chantal Joanneau est en train de vouloir torpiller le truc de. De, de, de sa position, je sais, pardon, j'ai oublié euh, quel officine elle est, celle-là. Donc en fait, peut-être que vous n'allez même pas les avoir, ces six réacteurs, ok. Donc vous ne savez pas d'où elle va venir, son électricité, c'est du n'importe quoi. Et ensuite, mais euh, donc tu veux faire cette grande transition industrielle, mais euh, les usines de batterie, elles sont où Elles sont en France non, elles sont pas en France, elles sont en Allemagne, elles sont en Europe de l'Est, elles ne sont pas chez nous. Alors on essaye d'en de, construire vite vite maintenant pour essayer de rattraper le truc, mais pas dedans. Le, Toutes les pièces, euh, les, les, les, donc les batteries qui sont euh, une des pièces absolument essentielles pour euh, les voitures électriques, de manière générale, c'est-à-dire que les, les composants essentiels des voitures électriques, ils sont fabriqués où ils sont fabriqués en Allemagne, ils sont fabriqués en Europe de l'Est, ils ne sont plus fabriqués en France. Vous aviez eu un cas absolument extraordinaire il y, a, il y a quelques mois, où vous aviez une usine d'injecteurs euh, pour moteurs diesel qui est en train de fermer, euh, bah parce que bah, comme on va plus construire de moteurs diesel à horizon 2035, bah, on est en train de fermer les usines. Bon, dit, bon, en même temps, Emmanuel Macron vous explique qu'on on va se mettre à construire des voitures électriques et qu'on va passer à 2 millions de voitures électriques d'ici 2035, en sachant que en France, on construisait en gros 4 millions de voitures par an au tournant des années 2000 et qu'on en construit aujourd'hui euh, péniblement 1,7 million à voir ce qui est structurel dans les pertes du Covid et ce qu'on peut rattraper, mais a priori, les pertes qu'on qu s'est mangées pendant le Covid, on ne va pas les rattraper. Et donc, il veut, donc Emmanuel Macron vous explique qu'on va faire ça. « Mais t'es à 10 ans de retard, mon coco, parce que les usines en France, elles ferment déjà et parce qu'elles elles sont, elles sont barrées en Allemagne et en Europe de l'Est. » Donc t'es en, en train de vouloir rattraper un couteau qui tombe. Euh, donc, il, ça, c'est mon deuxième argument énorme, c'est que qu'il se réveille après la bataille, mais l'affaire est déjà manquée. Est, enfin, les usines sont déjà construites, et elles ne sont pas chez toi. Donc, ça, c'est quand même un truc de maboule. Euh, et, euh, et en plus de ça, euh, il vient vous présenter ça, un petit peu comme justement si c'était une révolution industrielle, mais on n'est pas dans une révolution industrielle. On n'est pas dans une révolution, encore une fois, dans laquelle il faut équiper, euh, dans laquelle euh, il faut euh, accompagner euh, une population qui augmente, dans laquelle vous avez aussi une population jeune, très active, euh, qui va pouvoir travailler, que ce soit de ses mains, de, ou de sa tête ou des deux. Euh, vous n'êtes plus dans cette configuration-là. Et du coup, il y a quelque chose d'un peu obscène euh, à vouloir euh, faire comme si on allait faire une révolution industrielle euh, de la même manière que euh, le, le pétrole et le charbon, euh, ou même les moulins euh, au XIIIe siècle, ont permis de faire des révolutions industrielles de maboule. C'est pas vrai, parce que euh, avec l'électrique, vous n'allez pas faire des choses, vous n'allez pas aller plus vite, plus fort, plus loin d'un point de vue économique. Euh, alors, bien évidemment, euh, vous pourriez me dire « oui, mais il faut le faire quand même, parce que euh, là, on a un truc qui dépasse la question économique, qui est la question écologique, euh, on dit même plus écologique, la question climatique ». Et c'est vrai que euh, on m'a reproché il n'y a pas longtemps euh, de ne pas aborder le sujet. Euh, alors ce qui est pas vrai, j'ai abordé le sujet. Je sais pas, il y a peut-être deux ans. Et puis comme euh, j'avais fini de l'aborder, j'en parle plus. Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé depuis. Euh, donc moi, je vous, je vous invite à aller sur le site de l'Investisseur sans costume. Vous tapez euh, climat dans la barre de recherche. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques articles sur le sujet. Et donc, euh, on me dit, mais euh, qu'est-ce qu'on fait pour la décarbonation euh, de, no de notre économie et de notre industrie euh, Alors moi, si vous voyez, j'ai deux problèmes absolument majeurs euh, avec euh, cette manière de présenter les choses. Euh, la première, euh, c'est à quand vous, déjà premièrement dans le secteur dans lequel je suis, qui est un secteur euh, financier. Euh, dès que le mot climat apparaît, vous êtes dans de l'arnaque et de la propagande ultime. Ça, moi, dans mon secteur à moi, si veux, la finance climatique. Euh, mais c'est c'est les pires, c'est les pires personnes, c'est vraiment, c'est des gens qui sont méprisables, les gens qui veulent faire de la finance climatique. Quand euh, vous voyez Larry Fink qui vient parler de ça, euh, c est, c est, c est, ça je les connais, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent un truc et qui vous font l'inverse derrière, c'est des connards, excusez-moi du mot. Euh, donc moi déjà, euh, je viens d'un milieu, euh, en tout cas je travaille dans un milieu où euh, quand vous voyez le mot climat apparaître, je, moi, ça me hérisse les poils. Euh, et que, à mon avis, ils font partie du problème et pas de la solution. Euh, ce, qui est, ce qui est probablement une des questions les plus importantes. C'est-à-dire qu'on vient vous expliquer que pour sauver le climat, il va falloir dépenser plein de fric. À mon avis, il faudrait commencer par en dépenser moins, et beaucoup moins. Et là, c'est là où il y a toute une question absolument radicale, toute une réflexion radicale qui vient de se dire, euh, est-ce que, à mon avis... Euh, le, le, le, le, le, la finance et les banques centrales euh, sont peut-être euh, beaucoup plus euh, néfastes euh, à, à la question euh, écologique que le carbone. En tout cas, c'est plus primaire. Euh, si vous aviez laissé euh, nos économies euh, rentraient en crise et si vous aviez liquidé ces crises. C'est ça qui est un truc... Pardon, je fais encore une petite parenthèse. Euh, on, parce que c'est quelque chose, je pense, que, qui pour moi est évident et qui en fait l'est les, pour presque personne. Le, on n'a pas effacé les crises euh, depuis euh, 25 ans, euh, à peu près, depuis, ouais, depuis une, trente, une petite trentaine d'années. Euh, on a toujours des crises. On a la crise de 2001, on a la crise de 2008, on a eu la crise des dettes souveraines, on est en train de rentrer dans une autre. On n'a pas. Euh, donc on n'a pas euh, annulé les crises. On a refusé les liquidations. Euh, le, le, le, ces crises euh, qui reviennent régulièrement qui, dans le capitalisme, euh, correspondent euh, à, à un cycle qu'on appelle le cycle de juglar ou le cycle des affaires, qui est un cycle d'environ 10 ans, qui est que tous les 10 ans, vous avez besoin de purger. Donc, euh, et donc euh, Le signal de la purge euh, est donné par un crack, et que ce crack est suivi de 1 ou 2 ans de liquidation, pendant lesquels on met en faillite toutes les sociétés dysfonctionnelles, toutes les entreprises dysfonctionnelles, tous les trucs où on a fait n'importe quoi. C'est un peu assez, assez sain. C'est-à-dire que pendant, pendant 6-7 ans, vous avez une économie qui se développe, plein de gens qui vont essayer plein de trucs, qui vont faire des crédits pour essayer plein de trucs. Au bout de 6 ou 7 ans, tu te rends compte qu'en fait, tous les gens qui ont demandé de l'argent pour créer encore plus de valeur, il ben, y en a plein qui n'ont pas réussi. Ben, ces gens-là, il faut les sortir et donc vous avez le crack qui signe la fin de la partie, et après vous avez un ou deux ans où vous faites les comptes et vous dites « Ah eh bah ben toi, t'avais promis que t'allais faire tant de voitures à zéro émission à tel prix, machin, t'as pas réussi, tu sors ». Et ainsi de suite. Et, donc tu... et quand je dis tu sors, c'est euh, tu mets les entreprises en faillite et euh, tu réorganises l'actif matériel, euh, soit en le donnant à quelqu'un d'autre qui en fera un meilleur usage, euh, soit en le démantelant si vraiment c'est n'importe quoi. Enfin... Et on, a, on ne liquide plus. Et ne plus liquider, ça veut dire qu'on laisse prospérer... Des, des, des entreprises totalement dysfonctionnelles. Et ce qu'est-ce qu'une entreprise dysfonctionnelle Ce sont des entreprises qui gâchent de la richesse. Euh, dans une économie saine, donc une entreprise, qu'est-ce que c'est une entreprise Une entreprise, c'est une raison sociale et une exigence de profit. Une raison sociale, c'est qu'une entreprise, ça, ça doit faire des trucs utiles à la société, et de deux, ça doit le faire euh, en créant plus de richesses que ça n'en consomme. Et donc quand vous avez des entreprises euh, qui ne sont pas rentables, et aujourd'hui, on a des pans entiers de nos, de, nos, de nos économies qui ne sont pas rentables. Éventuellement, le secteur automobile, à un moment, a traversé des trucs qui n'étaient pas rentables. C'est-à-dire que quand General Motors a fait faillite, vous auriez pu, derrière, imaginer que tout le secteur automobile occidental allait faire faillite. Ce n'était pas bête. Donc, quand, plutôt que de les laisser faire faillite, vous avez des politiques monétaires qui repêchent tout le monde à tour de bras, vous empêchez ces liquidations et vous laissez ces entreprises qui gâchent, de la valeur, euh, plus qu'elle n'en crée, ben, vous avez des choses, où vous, vous, vous stimulez des comportements qui sont des comportements polluants, des comportements de pollueurs. Et, et donc, c'est vrai que moi, quand vous me dites, euh, il faut décarboner la société, le problème que j'ai, c'est que, un, euh, tend pour moi, j'ai tendance euh, à aller à voir ça d'un point de vue économique, en mode, mais peut-être qu'il fallait commencer par accepter le cycle naturel de nos sociétés, de nos économies, qui est qu'une fois de temps en temps, il faut nettoyer. Donc plutôt que de vouloir rajouter par-dessus la merde encore d'autres choses, je ne suis pas sûr. Deuxièmement, quand on vient me dire qu'il faut décarboner, euh, c'est de mon point de vue, c'est une manière de réduire la réalité de réduire le monde à une seule variable qui est vos taux de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est pas possible, vous ne pouvez pas, premièrement, vous ne pouvez pas réduire la réalité à, à des variables. Euh, moi, pareil, dans mon milieu, dans le milieu financier, les modèles financiers, euh, ça marche de manière extrêmement précise, dans des, dans des, dans des environnements extrêmement fermés, où c'est très contrôlé, et où vous avez énormément de variables, c'est extrêmement technique, et vous, et vous êtes dans des environnements très contrôlés. C'est pas des trucs, vous faites ça généralement à petite échelle, et ça marche pendant un petit temps. Mais se dire que vous pouvez réduire une question à une variable, chez moi, c'est pas possible vous ne pouvez pas réduire une question à une variable, c est, c est, ça s'appelle de la propagande. Euh, c je sais pas, si, c les, je pense que les mathématiciens euh, qui m'écoutent comprendront, c est, c est, vous ne pouvez pas réduire un truc à une variable, ce n'est pas possible. C est, c est, vous n'êtes plus dans la réalité, vous êtes dans la fiction. Donc, et quand vous êtes dans la fiction, vous rajoutez au problème. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui, qui pour moi est important, c'est que euh, je ne suis pas en train de dire que les problèmes ne sont pas là, je ne suis pas en train de dire qu'on euh, ne pollue pas, je suis pas en train de dire qu'il faut euh, aller euh, creuser euh, le plus de puits de pétrole qu'on peut, euh, je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que la question euh, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, que les solutions qui sont apportées aujourd'hui, sont à mon avis, produisent l'inverse de ce qu'elles prétendent, que euh, on, on vient vous présenter un grand problème mondial qui doit être traité mondialement, alors qu'à mon avis, il devrait être traité localement. Euh, on vient vous présenter un truc qui doit s'accompagner euh, d'une nouvelle révolution industrielle, à mon avis c'est l'inverse, il euh, faudrait revenir à, à des choses d'antan, il faudrait revenir à du local, il faudrait revenir euh, à, à des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus douces, beaucoup plus sobres. Euh, donc à mon avis la question a été détournée, c'est pour ça que j'ai du mal à en parler, parce que c'est difficilement audible de venir expliquer <coughs> ce que je viens de faire de manière un peu brouillonne, je suis désolé mais euh, parce que euh, c'est dur de faire la distinction entre euh, la réalité des problèmes auxquels on doit faire face euh, et euh, le détournement de la question, c'est une question qui a été détournée, les solutions qui sont apportées. Je suis désolé, mais je, je... comment est-ce qu'on peut aujourd'hui croire qu'un euh, gros Volvo XC90 euh, électrique est la solution euh, à nos problèmes de pollution Comment est-ce qu'on peut imaginer ça C'est Il enfin, y a un moment, il faut, faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi Le, comment, comment croire qu'on euh, va mettre à la poubelle tout plein d'équipements euh, pour en faire d'autres non, c'est pas possible. Euh, et je vais pas tarder à finir cette vidéo maintenant, euh, je voudrais juste finir par deux éclairages. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'ils nous font faire ça aujourd'hui Pourquoi est-ce que tout d'un coup ils veulent nous faire passer au tout électrique euh, comme des ayatollahs Il y a deux raisons à cela. Euh, la première raison, c'est que ben, quand vous avez des grands changements comme ça, euh, bah c'est ce genre de grand changement euh, technologique euh, s'accompagne euh, de, de, de, de changements de richesse C'est-à-dire que la richesse, euh, tout d'un coup, peut passer d'une main à l'autre. Ça, ça ouvre des opportunités. Euh, et du, là, typiquement, je vous l'ai dit, euh, vous prenez euh, la voiture électrique, euh, c'est un jeu qui a été extrêmement bien joué par l'Allemagne, qui s'est préparé à l'avance et qui, en gros, a dépecé la France. Alors, euh, peut-être qu'ils estiment qu'ils vont réussir à rattraper leur retard, je ne sais pas. Mais pour le moment, on est mal barre. Euh, et qui, en plus de cela, euh, c'est d'autant plus foutu de nous que euh, l'électrique va encore augmenter euh, ce, ce, ce, le, le, le, le problème des des voitures, dans le sens où euh, les, les voitures allemandes, qui des voitures de luxe très chères, deviennent encore plus chères, et derrière, euh, vous avez une autre catégorie de voitures le euh, euh, moins chère possible, et qui étaient un peu les, les, les petites voitures citadines dans lesquelles s'était spécialisée la France, qui, euh, elles, sont en train de se faire vampiriser par la Chine, et que euh, aujourd'hui on est en train de se rendre compte que euh, la voiture électrique abordable viendra de Chine, elle ne viendra pas de chez nous, donc euh, on est pris en sandwich Déjà, le, la stratégie de la petite citadine était mise à mal, mais alors là, on se fait démonter. Euh, et donc vous avez. Et donc, vous avez un peu l'impression que il euh, n'y avait pas de quoi faire une grande transition technologique, mais on vous la fait quand même, parce que comme ça, on vous fait les poches. Ah, une fois de plus. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, qui sont les patrons aujourd'hui C'est peut-être celle la, la plus importante. Les, les, les patrons aujourd'hui, euh, vous avez eu un, un grand... Euh, un, là, pardon, je parle d'un point de vue des, des, des, grandes, des grandes industries. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y, euh, y a encore une grosse dizaine d'années, euh, les, les plus grosses euh, valorisations mondiales, c'était les pétroliers. Euh, et en une dizaine d'années, les pétroliers ont descendus les marches 4 à 4 alors ils sont en train de les remonter là, et ils ont laissé la place aux GAFAM ils ont laissé la place au Google ils ont laissé la place aux Apple, Amazon et tout ça. Ils ont laissé la place à des groupes qui sont des groupes de l'électricité. Ces gens-là ne fonctionnent qu'à l'électrique. Et moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de passer à l'électrique, pas parce que c'est bon pour nous, mais parce que c'est bon pour eux. Et je vais finir cette vidéo là-dessus. Ça permet quoi l'électrique Ça permet pas d'aller plus vite, ça permet pas d'aller plus loin, ça permet pas de, de, de construire, mais ça permet un contrôle total, ça permet un contrôle complet. Oui, on revient euh, au problème de société de contrôle, c'est que euh, un moteur thermique, euh, euh, vous, vous pouvez l'allumer avec une clé, vous l'éteignez, dès que vous mettez de l'électronique dedans, euh, vous pouvez éventuellement bloquer son allumage. Et vous pouvez faire ça vous, avec absolument tout. Euh, et ça fait partie de la transition qui est, et ça fait partie de... de, de, de, de euh, et je ne suis pas en train de dire, je ne sais pas dans quelle mesure, c'est voulu ou pas, j'ai déjà abordé la question dans une vidéo précédente, euh, encore une fois, le, euh, je ne suis, je, je, je suis pas intéressé par la logique complotiste, je suis intéressé euh, par la logique systémique. Et euh, par aussi euh, le, le, euh, la confrontation, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, il faut accepter que vous avez des gens qui veulent vous faire les poches, c'est comme ça. Quoi. Et donc euh, vouloir croire que c'est pas vrai, euh, vouloir croire que les Allemands ne sont pas en train de piller l'économie française, que les Américains n'ont pas commencé depuis longtemps, euh, c'est se leurrer. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire la guerre. C'est l'inverse, mais ça veut dire qu'à un moment, il faut relever le gant, il faut accepter la confrontation, il faut montrer les muscles pour dire non, stop les gars. Alors vous pouvez éventuellement trouver qu'en France, c'est déjà trop tard, et que des muscles, on n'en a plus depuis longtemps, c'est pas impossible, euh, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on n'aura pas essayé, on pourra pas savoir, et que dans l'histoire française, euh, on a cette mauvaise habitude de toujours attendre, d'être au bord du précipice, et même de croire qu'on l'a déjà dépassé, pour commencer à se réveiller. C'est comme ça, c'est la, la grande phrase de Tocqueville, que, que je connais plus, pardon, mais qui dit « en France on ne fait pas de réformes, on fait des révolutions ». Bon, il y en a peut-être une qui vient chez nous d'ailleurs. Euh, mais donc voilà, c'était euh, tout ça que je voulais vous dire sur cette question de, de la transition vers l'électrique. La transition électrique 1 n'est pas euh, une révolution euh, industrielle euh, naturelle, elle est forcée. Euh, elle n'a pas, euh, elle pas euh, un intérêt euh, ni économique, ni même écologique, c'est pas vrai, euh, parce qu'aujourd'hui on n'a pas équilibré l'équation, et cette, cette équation est radicalement déséquilibrée. Euh, et troisièmement, pourquoi est-ce qu'on fait ça On fait ça pourquoi Parce que vous êtes dans une logique de prédation. Et il faut assumer qu'aujourd'hui, euh, ce rapport à l'électrique est un rapport de prédation, euh, parce que, encore une fois, euh, je, je, pardon, je suis en conclusion, mais je vais vous faire quand même un dernier exemple, qui est, je voulais le dire en plus, est, qui, est, qui, est, qui est remarquable. Et ça, c'est d'un cynisme dingue. C est, c est... Pourquoi euh, on, on a aboli euh, l'esclavage en Occident Est-ce qu'on a aboli l'esclavage parce que tout d'un coup, euh, on, on s'est construit une conscience Non, bien sûr que non. Euh, on ne s'est pas dit un jour, oh non, quand même, les pauvres, euh, on s'était trompés, on pensait que vous n'étiez pas des hommes et en fait, vous êtes des hommes. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Je suis désolé d'aborder cette question de manière un peu brutale comme ça, mais euh, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que euh, le Royaume-Uni euh, était en train de s'industrialiser. Les s'industrialiser à grande vitesse, il s'est en train de se rendre compte que le, le, les moteurs à charbon permettaient de remplacer très avantageusement euh, les main euh, la, la main d'œuvre euh, serve, pardon, que, en face de ça, vous aviez la France qui était complètement à la bourre là-dessus, euh, et qui en plus, elle, tenait euh, un, un marché absolument stratégique à l'époque, qui était la canne à sucre. Euh, qui a fait la fortune de la France pendant toute une période, et que la canne à sucre, elle, demandait énormément de main-d'œuvre euh, serve, et, euh, et que euh, bah, le, le Royaume-Uni a, d'une certaine manière, euh, augmenté son avantage compétitif du, euh, du moteur à charbon, euh, en, en faisant euh, toute cette avancée sur euh, l'esclavage, en abolissant l'esclavage, et en derrière poussant la France à faire de même. Euh, donc, c'est très bien, heureusement que ça a été fait, je ne suis pas en train de vous dire que... Euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de regarder les mécanismes. Pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de choses Et là, on a un petit peu un, un, un, un processus inversé qui est en train de se faire. C'est-à-dire que là, euh, on est en train de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de, de, de, de, de nous rendre servile par une autre forme de révolution industrielle. C'est une révolution industrielle inversée, c'est une... une révolution qui va nous appauvrir plutôt que nous enrichir, c'est une révolution qui va nous enlever de la liberté plutôt que de nous en apporter.